Eh bien, j'ai envie de dire, on est dans un phénomène où, lorsque les populations indo-européennes, les populations iraniennes, sont arrivées sur le plateau iranien, euh, bon allez, on ne sait pas trop quand qu ils sont arrivés, mais on va dire au début, fin 2e, début 1er millénaire avant Jésus-Christ, lorsque les Perses sont arrivés dans le sud-ouest de l'Iran, ils ont trouvé euh, face à eux les indigènes, qui parlaient l'élamite. Il y a eu une sorte de... Alors, ils n'ont pas été exterminés, hein, ce n'est pas du tout ça. Il y a eu, par exemple, les tablettes administratives achéménides sont rédigées par des personnes qui écrivent en, en élamite. Donc la langue élamite était toujours utilisée à l'heure actuelle. Mais néanmoins, la langue de l'ethnoclasse dominante, c'était le Vieux Perse, donc l'ancêtre de la langue persane actuelle. Et donc, petit à petit, des années 500-400 avant Jésus-Christ jusqu'à 1000 après Jésus-Christ, cette langue-là est la mythe, dont les derniers textes connus, c'est la dernière inscription à Chéménide, donc on est dans les années 340 avant Jésus-Christ. Et eh bien, cette langue a progressivement décliné, été euh, utilisée uniquement, que pas sûrement, par des populations de montagnardes, de plus en plus recluses. Et par exemple, on a des textes de voyageurs, euh, qui s'exprime en arabe, voilà, et qui disent dans le sud est de l'Iran, il y a la langue du diable, le khouzi, la langue du diable, qui n'est ni de l'arabe, ni de l'hébreu, ni du syriaque, euh, euh, ni du persan, et qui est extrêmement compliqué à comprendre, dur à comprendre. Donc il, là, on a ça vers le 9e, 10e siècle après Jésus-Christ. Donc là, on pense qu'ils décrivent très probablement les derniers locuteurs de cette langue élamite, et qui est le de... je, sais pas, je ne sais pas ce qu'a dû penser le dernier locuteur de la langue élamite, mais on est sûrement au XIe siècle, donc à l'époque 11 XIe siècle après Jésus-Christ. Et donc, euh, elle a disparu il y a mille ans à peu près, et elle n'a eu quasiment, voire aucune influence dans la langue persane actuelle. C'est plutôt l'inverse. C'est la langue persane, la langue vieux-perse qui a influencé la langue élamite à l'époque achéménide. Mais ça ne s'est absolument pas fait dans l'autre direction et là on pense qu'il y a juste un phénomène, il y a un groupe ethnique linguistique qui est dominant et qui va influencer un autre groupe ethno-linguistique qui était dominé. Donc j'ai envie de dire que cette langue a disparu corps et âme.